Yon dizaine machine rempli ensemble avec agents DCPJ, FBI, DIE, accompagné juge Walter Voltaire, non pèlerin 5 kay ancien président Jovenel Moïse, dans kad enquête sous assassinat qui te fait 6-7 juillet 2021. Red focus parce que Mango a commencé pourri en bané oligarque qui assassinait président. Check de boom oui, population a et de FBI pour questionner premier ministre Ariel Henry qui n'a primati non le cité dans assassinat président mesdames mademoiselles et messieurs nan occasion ça citoyen pas mettez de l'eau dans bouche pour parler avec international la cap traîner sous dossier justice pour président et voyer message bah, il reste nation sans surprise ou pral tander déclaration you. mesdames mademoiselles et messieurs un groupe citoyen dans commune quoi les bouquets lancé opération file manchette vi avec insécurité cap valer terrain mini justice déclaré territoire perdu et et si toi comment se file manchet yon pour yon défon par rapport avec gang, kap problème. Plus passe yon semaine yon gang. eh bien te un message baye commissaire Muscadet pour le dire, faites attention puisque l'argent, la coucher sous vin couche non dans la tibonite pour assassiner Madame, Mesdames, mademoiselles et messieurs, commissaire Muscadet répond gang. mais invite ou galé chez chita confortablement, fou zami ami, et fou pas, ou rentre la kaye ou se plaisir. Tout tripota ça sa yon nan sa retire et sa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 Nous une chance de présenter, un petit compte matin, et compte ça qui s'était Captain des portes. Merci à chaque fanatique qui t'a commenté. Réponse dans ce balai. Un petit clic crack pour nouveau compte nous gagner. Barrière à bas mes cabrites, la pack à jambelles. Bah Barrière à bas mais cabrites, la pack à jambelles. Pas hésiter à bah quitter l'élément de réponse par là dans commentaire là. Ça fait nous plaisir. En pile, en pile. Cool. Zami Paul Foucault, encore une fois qui rentrait la caillou pour une autre édition spéciale. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, depuis hier, agent FBI DI est débarqué dans le pays d'Haïti pour continuer à enquêter sur assassinat président Jovenel Moïse dans la date qui était 6-7 juillet 2021. Actuellement, là, nous connaissons juge Walter Voltaire, cap et suit dossier. Eh bien, hier, Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, quatre mécénés qui ont plus passé 20 mois en dedans, pénitencier national, et en dedans des CPJ, y'a passé diverses aides après à répondre à questions. question, eh bien, enkete FBI-DIE. Eh bien, il était environ 11h, journée agent FBI-DIE mêlé ensemble avec DCPJ, accompagné ensemble avec juge instruction Walter-Voltaire, Walter, te débarqué, KAI président Jovenel Moïse, pour continuer fouiller zone en Kalalou pour qu'on ait, eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, comment monsieur, te arrive arrivé, entrer président, pour al assassinel. Dans visite ça, divers citoyens te débarqué dans la zone pour que vous parlez ensemble avec la presse et demandez à Jean FBI, s'il vous plaît, questionnez Premier ministre, marrez Premier ministre, parce que nous le citons dans tous les Président. Madame, mademoiselle et messieurs, vous invitez la déclaration citoyenne. n'a pas Mais je sais c'est ce n'est pas ça qui fait nous satisfait. Mm -hmm. Les FBI mm -hmm. a et ancien président, vous mm -hmm. dans des Colombian. Ce pas ça qui est tout bagay là. Nous même ça qui fait nous satisfait. Mm -hmm. Nous FBI qui so sont président. Nous dans en primaire à Ariel en lui. Bravo, garçon, Oui! Parce comment faire? Nous rappelons-nous ex-commissaire gouvernement, Claude Bedford? Qui mandait pour Ariel, venir répondre à une question sous assassinat président, qui s'en en ensemble avec Assassin Badio? Deux fois, elle parle ensemble avec elle dans le téléphone. Au lieu de une question, eh bien, elle révoquer le commissaire. les madame à justice pour que révoque le commissaire. La ministre justice justice dit... Hey, adje, garçon, m'a -ba ne bagay pas ça, non Je ne kap. Wok faire ça. Je ne foun la République Abkhazie a dit tout président. Il dit, eh bien, comme ou pa revokel, pas faire ça, je ne et pas faire ni je ne ni pas faire li je ne vais Jacques justice. ça. mettait. Jacques eh, qui faire ça. savel li rete, se ça. Se avec lui. Donc frère et sœur bien-aimés les assassins sont au pouvoir donc pièce moun pa ka poser question et c'est un dossier frères et sœurs monsieur c'est fait sa ses capable pour élection parfaite rapide même dans pays parce que yo pa ka répondre question la justice sous dossier assassinat et si on c'est justice justice justice on président pas ka assassiner puis on bataille pour passer très sous tout ça qui est à ouais ensemble avec la question de justice pour le président. Non, si tu es dans tout le président, refusez aller la justice. Mettez-vous pour les garçons. L'UTDSM. Mm -hmm. L'Altaire André Michel donne carton. à l'aise, garçon. On ne pas de boum di C'est un nom qui est un peu pour C'est le dernier 18 novembre, Jovenel Moïse a pu. Avec dit, planter guet en fin près déjà, frères et sœurs bien-aimés, pour assassiner le président. André Michel te dit y a guillaume sans président. Si Jovenel Moïse pas quitté tête pays, même ça so, Eh bien, Villemouille-Guillaume Sam te prend, c'est lui même y a Jovenel Moïse. Ça est bien, hein? Attends pour ou on paye pour gon président pour traîner kadavli dans la rue? Quelle honte! et eh bien pour monsieur dou eh bien même so, c ça c'est ça qu'a préserve. Et c'est ça qui fait vrai. Les uns ont la fout président soufflette, y a président soufflette frère sœur bien aimé. John Joel Joseph te dit, même Jean cadavre papa nation, ta traîné dans la rue, mouche ta toilette sous lui, c'est comme ça pour mouche toilette sous cadavre jovenel. Et puis ou capable je ne jodi à l'embarcode pour implication dans tout le président. En avance, gasson. Oh, lieutenant des Reginald Boulos, Dimitri Forbes. Allez, gasson, oh là là, moi petit bisou pour toi. Gou oligat sa yo se kai blanc. yo c'est Dimitri va te dire clair mais qui est mais qui est mais qui est qui a pour lui Et moun kap travaille pour lui aujourd'hui jounen par rapport à avec situation pays tout fait mes avek dit c'est pour voye a pa bien passé population a mouri Red focus ami li pa qu'on perdit di bataille <laughs> Jounen jodi a Insécurité kidnappine. Ils ont fin gangsterize gangsteriser pays, e bi de Fantôme 609, et puis yo ont viré de eux, ils ont quitté nous dans la misère pour nous. À la veille, assassinat de Jovenel Moïse, pour se ramasser les il boule le voyager. Après ça, le bon de il a pays. C'est quoi l'histoire Adel fin fini ramasser tout paquet qui est allé. Il a notre qui était politique. Il fini pays. là a fini financer gang dans les lors finance financer brigade soi-disant fantôme 509 dans le pays d'Haïti et ou te dit la bouchou. Hein, c'est quoi l'histoire faut questionner moun sa yo. mon bla pas faire ça. En avant ces garçons mettez pour yo. Quel faut aïe Ay ay ay, yo pas capable questionner moun sa yo. Ou connoyo bien mette Madame Lalim. Ah ou là il faut questionner madame Lalim. parce que en bas Mesdames là. Madame mademoiselle et messieurs, Est-ce qu'on connaît? Eh bien, responsabilité binu. <laughs> you nan responsabilité binu qui est le pays d'Haïti, c'est faire respecter les En bas, je bin là, monsieur, pour yon s'assinant le président. Et vous capable de comment madame la lime la 20 000 dans le dossier de Ponce Pilate. C'est lui même qui a fait tweet avec tout le reste ambassade. Pour nommer un homme, nous le citer dans tout le président, et puis, ou avons mission pour faire respecter les droit pour faire Haïti un pays qui est plus démocratique, plus sûr, l'état de droit, etc. Dialogue politique, c'est ça, ma gade là. Non, non, non, non, non. J'en lave mon nan, ou pa pas capable impliquer dans tout yon président, mais c'est pour vous, garçon. Même là, qui quitte le pays, il faut que tu te dis, oui, il faut que tu de parce là, il es retrouvé président. C'est triste, frère, c'est bien aimé. Attends, pour toute Colombien ça, yo rentré pour venir tout yon président. Qui compte ambassade américaine? Yon? Qui compte le président? Yon? Qui compte l'ambassade? Qui compte ambassade? <c 'en> à la traka pour la VKT. Ben à Parce que tout le monde sont impliqué dans la mort président. À l'aise direct ou indirect, yon impliqué, mette pour nous. Nous, même José, nous pas pouvons pas quitter. FBI a trouble nous. Je il a de monde qui est investi pour assassiner président en fonction. Qui devine changer la condition de vie, nous. qui devine mettre manger dans l'assiette. À l'aise, Gasson. Vous tout y'a. eu, Vous tout y'a. eu. Imaginez un président monté pour. depuis 2018, qui a commencé à manifestation. Depuis 2018, ils ont commencé à déstabiliser. Ah, c'est un homme sassin qui le passé. Eh bien, il a des choses libres <laughs> à faire. a qui Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, vous venez le Moïse, vous venez le mois, vous venez le mois, vous venez le il dit venez le nous le le le pas n'a pese bouton insécurité n'a touye moun n'a kidnappe moun n'a massacre moun n'a di c'est président qui la cause tout autant parler que plus moun kap mourir comment te ka comprendre wab dire mon pays mon peuple son moun ou di ou parler parce que l'a travail Nan intérêt peuple là li change quand il dit il pas prêt avant encore c'est là pour le faire travail pays ou di non eh bien moun sa il dit l'a fè travail pour pour que ka montrer moun ça nègre sa son nègre qui pas bon son mante, eh? son homme qui vient pour piller eh bien ça m'a fait marcher tout le monde sous conscience. m'a gangstérisé, pays, m'a crasé bouteille tout côté. Mais oubliez, le fin de la bouteille là. Pour le marcher sous la bouteille là, il a piqué, il a a un pelin tout. Mettez pour les garçons. Qui deviennent mettre un autre système infrastructure pour nous vivre. Jodia là, il a assassiné la kali. la Kaili. Jodia nous n'avons pas de campagne. Et jodia, ouais, haïtien les haïtiens ne sont pas de bataille vrai Parce que jodia nou nous prenons tout trouble pour ne pas de Regroupez-nous pour nous jouer justice pour tête, nous justice pour président. Qu'on a, tous tout, haïtien, c'est dans l'immigration, bataille, la fête. Ah, t'sais, bagayot, tout. devant, n'a, peut comprendre pour qui. Puis devant, n'a, ouais, jésus, n'a, gloire. Pour un courrier, fait que nous content. Alléluia. Parce que, on jour n'a, comprendre pour qui. Adje. Ko seri de moun te konn la Biden les États-Unis d'Amérique. Pa wè yo, c'est que mélage est tombé. Adje garçon, il a fait toute bagaille pour détourner nous. Mais Haïti ga pou, pou lever que tout monde qui pati yo ala avec peyou nan kèr pas oui. -jou se nou tourner vinn la kaye. Oui. Jou jodia se c'est nan immigration bataille faite. Apil nan nou ga tabli si te bon président assassiné. Si toutefois fois nous pas bataille pour que zaksa moun ki fèl pou le payer pou sa et pou nou siye, pou nou semante sa pa doit chanm repete encore Eh bien nou fait carré soufri ti nèg tèt grann fè carré pa sa misè anba nèg cheve kalalou oligak corrompu kap pye, kap déchèpier peyi pays. c'est non on batay la fête, c'est non DGI, bataille la fête kounya parce que tout Haïtien c'est Biden, Biden, Biden. Mais nous-mêmes, nous avons toujours pris la responsabilité pour nous couper sous le bout de papa papa Jean-Jacques Dessalines, de qui est pour nous. Hein. Parce que Josiane n'est pas pays de réserve nous-mêmes. Ce pays, ça nous gagne, c'est là pour nous vivre, pour nous restaurer tout ça nous gagne besoin dans le pays. Qui qui là avec Colombien yo Soit on dit une investigation en tant président nous disons nous même ça on pas ça fait mm -hmm. nous disons que nous faisons des nous au e Canada aux États-Unis Ça veulent ça au pour travailler pas nous ça est travail pour rejoindre avantage nous OK garçon on a la nous travaillons pour la parce que ça important C'est hein? un travail pour faire mm -hmm. pour le, ka, pour négocier puis à l'aise puis c'est exactement nous-mêmes nous, nous supposaient passer à l'action donc ils ont commencé c'est pour nous marier pi encore ensemble avait décision donc là qu'ils ont fini shooté d'être ils vont nous yo nous-mêmes babaricite font chercher quoi nous eh bien veiller en haut veiller en bas pour nous marier va kabon ton côté ahé ils ont fini vers ça ils vont garder nous nous-mêmes vont nous prendre la à pied au sérieux passer yon. Et là où façon n'a frappé façon n'a marché sur l'autre pou pour nous marier pour nous dire, c'est quoi l'histoire comment on fait e nous e faire fait dans l'IS Canada mettez dehors comme monde qui a financé gang j'en ont fort confiance n'a coup de code, dans monde avaca bon et bien même blanc frères et sœurs bien-aimés a commencé ramasser pielle parce que si nous ca québe frères pou nous pour marier le comme ça et lui même qui c'est étranger donc m'a caché doux, tout dans n'a marier en bas coup de code. mettez pour nous garçon dis nous même peuple haïtien et pas pour nous faire un travail, nous sommes là quand président, il faut nous faire un de qui mm -hmm. est so mm -hmm. mm -hmm. si premier suspect d'assassinat, de À garçon. Il n'y a pas notre de pays, il dans tout le président. Il refuse de dire ça, le oui. Cette À m'a oui. 7 juin, on parlait deux fois ensemble avec mes amis. Et New York Times parlait so de sortir rapport pour dire deux fois Badio allait premier ministre. À la traque à avec hum. la avec Jodi à la, Matéli liboui. C'est premier, Matéli qui investit n'importe million hey, 22 millions de dollars pour trouver un président. 22 millions, pas <cười> l'effort comme ko qu'on <kondza>. garçon. <cười> ko M'a qu'on s'agassait. M'a dit qu'on ça. Non, Matéli la, Blanc, la prend plaisir. Oui? Et les États-Unis, oui. Canada sanctionne les villes pas seulement les États-Unis. Les Américains, c'est vrai? Alors, quand tu es un il l'autre boa. La vie nous li comprend, li comprend. Eh bien, il est Jovenel Moïse, parce que tout le qui qui travaille comme sécurité, quand Jovenel Moïse, c'est Matéli qui met tout. Soti nan responsable pour venir dans le dernier Et Matéli qui tout. Elle met toute la net. Nous sommes là pour chaque jeune homme prenne 1000 dollars américains pour le président pour, pour Matéli hein? Maté hein? pas au courant. Non, Matéli, il n'y a pas d'expliquer comment Jovenel Moïse s'assassinait. Jovenel <t> Moïse, et Dimitri c'est ce bout, l'osoui, tout le monde s'est dit américain. y a des qui jouet a fait avec nous là. son jouet, nous ne comprends pas. Je dis à la nous même c'est pour faire mission pour nous. C'est un policier nous bail pour bail l'homme, là, dans le yo nous nous, bail nous, c'est l'Amédia d'Haïti. Nous-mêmes, nous comprenons. Nous avons dit que Médaille d'Haïti mettre le soumel. nous ne pas livrer le même genre avec les policiers. Nous disons que l'Amédia d'Haïti la un travail sérieux pour la République. Je dit déjà... que nous pour FBI, vous vous. Ça, Senary, le mari à Yel. nous comprenons. FBI n'est pas à Yel pour nous. Si à à ça c'est négocié. a de Nous dit nous nous nous nous nous c'est au même Jodi Isaac fait mettre nous dans position comme ça, yo just prend nous Galil, tout ça moi là saute notre territoire aux États-Unis. OK, yo prend nous munitions, il prend nous madame Laline Jodiya qui vienti qui do c'est grâce à Genève, qui fait payer nous bonne sécurité, Il pas même just salier la police là, il pas même salier ti force nous gain comme la Méditerranée. Nous même nous comprenons comprendre bataille qu'a fait ça. Jodiya Isaac fait nous demander madame Laline, est-ce qu'elle prale t'aller avec Galil M4 munitions Genève Est-ce qu'elle qu'il t'aller à Galil M4 et éviter l'homme C'est ça nous mandé. Mais je dis à la, nous-mêmes, nous disons, nous, nous comprenons, si ça FBI a bon non, par email. Mm -hmm. Et d'abord, tout même, FBI, nous ne fait confiance. Est-ce que nous sommes Pas... des supporters et anciens présidents Jovenel Nous-mêmes, premièrement, nous sommes des salinés, nous sommes petits Haïti. Je dis à Jovenel Moïse, il un objectif pour Haïti. Nous-mêmes, nous sommes nous Jovelis. Depuis nous, j'ai une opportunité. On m'y demande Il justice à Haïti, justice de Saline, justice Jovenel Moïse. Et e justice pour la Saline. Et justice fort Jacques-La Jodia. Masaka fait tout le côté. jodia là, Ayel Henry, on n'a pas jamais sauté, mais a un rapport confortable, camper pour le compte de Gagneau. Jodia, mais avant, aux États-Unis, les pays étrangers ont des petit problème. C'est premier monde qui tout pour eux. Oui. Et tu es là, cou. J-popo yo, ye gasson se J-popo <laughs> Ay um, Let me drink water hmm. How do you say j in English? Hey, <laughs> I want to know j in English Please Please You want to know J-popo in English I want to know les politiciens dans les jours à venir, en anglais, di popo, politique, no. check mon fleur. What do you say? All in English, please. Et <laughs> di popo yoye, on chez à l'étranger. Le très triste profondément. C'est <laughs> moun mon dans n'en a fait à l'étranger. Je condamne énergiquement. 600 si ça mout en pays d'Haïti, bon, c'est territoire perdu. Mais il n'y a clair. Continuez, garçon. Et nous même aujourd'hui, on a abdiqué. Nous comprenons, FBI, d'abord, moi-même, je <coughs> ne fais confiance. Les Haïtiens ne font pas, pas confiance dans le dossier. Je veux que tu expliques le massacre. C'est sous le sou, sou nom FBI. Ils ont utilisé là, <coughs> les OIV là, dans DIE garçon, DIE. Et quand je dis oui, c'est le FBI, pour que Jossine soit président, il est livré pour assassiner. Et d'abord, l'ambassade là, et même, et d'après formation bien parfois même bio, l'ambassade américaine est là dans le 25. Qui veut dire Jovenel Moïse, je suis livré là, comme tout le monde est livré là. Si l'Amérique n'est pas de Jovenel Moïse, elle n'est pas morte là. Et depuis le président Jovenel Moïse, comment est la condition de sécurité dans le pays Eh ah bien, je dis là, nous même, nous, oui. Vous avez des jeunes qui problèmes, non Vous avez des qui ont l'école. Vous avez des jeunes qui des gaz a gaz Qui ont des non Mais je vous là, vous pouvez Matisse en ouvert. Vous pouvez Michel passer en Michel passer, lui en coulant l'el vle. l'el pralokay. Et Matisse en passer oui. va pa passer par avion, non qui vous et moi, même il a avion, l'elokay, il nous, non qui ça vous mettez, je dis à nous comprendre qu qui joue avec mais ils jouent avec nous, ils mettent nous dans le cas où. Je dis à même les gens qui sont intellectuels. Je dis à tout le monde veut quitter le pays, mais qu'aïti la République. Mais ce n'est pas volonté, c'est une position. qui mettre la. Les Américains mettent là. Dans le voile, aller. Matisse je dis à la... C'est côté américain qui a un projet pour lui. Et ils ont dit ça, tout le chef gang y est. Là, Mossange joue en pleine. Il e n'y a aucun projet pour eux. Il a fini d'utiliser, il a fait un petit peu de plaisance, fait un rail. Et puis, il n'est pas arrivé en opposition, il n'est pas arrivé pour eux. C'est américain qui ne peut pas le prendre. nous dit nous-mêmes, FBI travaille ça, nous ne fait pas ça qu'il fait. Comment demander pour le président Nous-mêmes, nous demandons justice, justice justice pour le président Jovenel, justice pour Dessaline, justice pour Haïti. Nous-mêmes, nous sommes coordonnateurs, bases belvédes, jalousies, capitales. Ou bien, Iso pour prendre Matisse en bayon. Et Iso, vous sa ça pour la tout l'homme. Après, vous avez tout le peuple là-dedans. Vous avez fait le déchouk, vous a fait le prendre. C'est ça, ou parlez pour vous. faut Je dis, vite l'homme pour prendre périmètre, pour prendre ceci, pour prendre un bloc. Et le bloc là tout le bloc là dans le bloc là fait bloc il y a vivre un bloc, sab, terre, pieds, bras. Il n'y va pas vivre à mon monde. Il besoin bloc, Bali bloc, quand il y a un bloc. fait. N'est-ce pas? Jamais. Je dis à son mission qui est bien déterminée. Et tout côté ça, c'est de côté nous qui des pétroles, des ressources, les airs. Donc on est qui travaillent avec nous. Je dis à l'Amérique, il a besoin de cuivre de pour créer des bombes nucléaires. Je dis à cela c'est là, il y aurait été là pour venir W'a viens dans le Canada, passer un lèvre sous de l'eau, sous les Je dis à tous les gens. Je dis même Canada, nous ne faisons pas faire confiance. Tout le pays, c'est le pays qui met les Américains pour nous nous C'est le pays qui met les Américains pour mettre dans sa nouvelle. Je dis à la des choix. C'est ça, les qui la fait ça, ils tout fait ça. Ils tout les ça. Ils ont nous ça. Ils ça. C'est fait ça. Ils fait ça. nous ont des grands blancs pour fait ça. Ils ont fait ça. Ils nous fait ça. Ils nous fait nous Ils Nous nous Nous Nous nous pour que nous pa pour faire nous péter courir, qui refuse de collaborer ensemble avec nous. Eh bien, on nous les gens sur le côté, on met force nous ensemble pour une bataille, pour ça, sans set nous, nous. T'es pour nous. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans l'insolite, nous, pour jouer aujourd'hui. Non, dans la situation, pays arrivé là. Quand on dit, l'on se fait rire donc faut nous baptiser dans l'eau, frères et ça, bien-aimés. <laughs> On a le suivre comment baptême n'a pas déroulé, bon la caille. Eh bien, divers citoyens, citoyennes, remettre Jésus la vie. eh bien, pendant le baptême n'a pas déroulé, l'Esprit des Saints à nous suivre. Jésus. Au nous de Jésus. Amen. Vous perdez la bataille, la Satan. Vous perdez la bataille. Ça, c'est Satan là-haut. Mais pourquoi Pour qui ça le reste comme ça Allez, à pas le plongeon, mon pasteur. Mais qui coule de l'eau, ça y est là, Jésus Ça y est, mais tu sous péché. De péché. <rire> Et hey, laver dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Jésus, par ton sang précis, par contre, de l'eau. Mes amis. Jésus. Yes. Jésus. Yes. Hey, il y a de bataille là-haut. Hé, hey, mais non, non, non, non, non, non. Non, non, non, non, ma chère. Tu es sur la terre. On te baptise. Eh, hey, mais non, non, non, non, non. Pas nous combat, 8 clo ensemble avec le Satan, le Diable. Il faut pas ici avec les frères Jacques. Eh, faille Faye. Eh, eh. les amis. Eh, Eh. Non, non, non, ça me connaît, frère Jacques, toi. Laisse cet esprit là-haut. Ah, <laughs> ah, sans bapouille. En bapie, yem. Commence. Jeb. Les amis mais avait dit que mon était déjà connait ça que tu le passé qui fait depuis le commencement il commence à les Jésus mes amis regardez pour ouais oh nous des Jésus ouais une petite bataille là ouais grand monde dit Jésus j'avais dit tu es déjà connait qui demande combat dans bataille mais coule de loi so, tout net mes amis ça veut après l'eau le après qu'après infection ou que la bataille de loi Alléluia. Jésus. Jésus. Jésus. Jésus. Jésus. Jésus. Chah, sous tête, li tombe sous épaule. Mesdames, mademoiselles et messieurs, plus passé yon semaine, Yon un dans la tibonite, te voyé message pour commissaire Muscadet pour le deal. Faites attention, parce que gon l'argent, couché dans la tibonite, Yon l'ajan l'argent monté pour porter ou pour assassiner ou. Eh bien, frère, c'est bien aimé, après message ça, commissaire Muscadet, allez et répondre gagan. Pour plus de détails, le bail argent pour assassiner ou Pourquoi on dit ça? Ça c'est intimidation. Ça il faut pas que tu aies peur, il faut pas que tu aies peur, il faut pas que tu aies peur. Alleluia, bon Dieu, non ça pas qu'on intimide, oh commissaire. Love you so much. Oh mon Dieu, cadeau nègre, nègre la soie d'iboulvé, le kermouy. Et ma gueule m'fait, ni ma gueule pour me faire n'ait peur, ni pour marcher contre. Quelque soit nègre qui dit c'est bon, quelque que soit nègre qui dit où c'est assassin. Et à ce qu'il y a avec menaceur, menaceur fait peur et vigilant. Il fait plus agressif et plus attentif. Donc, nous ne pouvons pas Si nous ne nous Nous Donc, au pour que nous avons à nous nous Yo attaque moi mauvais là côté pasteur Renault Yo attaque moi mauvais là. Pis quand dit nous attaquer le mauvais là, posez nous petit monsieur depuis n'a pas venir avec nous mettez pour vous. D'ailleurs même pas si quelqu'un dit il ça a assassinat, camai là moi même il fait me confiance m'a belle réponse. M'a belle réponse et que n'est pas j'aime connaître dans vie. SDB là avec moi, Udmoni là avec moi, la police là avec moi et chaque policier son commissaire musculaire. Il capé pia n'ego. Quelle que soit la décision, que c'est prenez, que tout le monde est là. Je la Je me Je la Je de la Je ne peux pas la Je ne peux Je de de de me faire Je Je la que moi, je suis là pour me barrer Donc même si j'ai un jour de impossibilité j'ai une possibilité de un mmh. tout le monde a Pour que je faire Exactement. 100. 100. Deux, la Exactement Déjà a cette planification Il fait dans moment pas fait ça, parce que 3 ans, 4 mois Il vient planifier la mission 3 ans, 4 mois, grâce à Dieu Et a eu le problème qui Il tout fait échec avec tout complot fait Mais c'est pas mon... Comme le de pas prêt ici, caché mon bassin, à alléluia. C'est Bon, révélation, sauf que moi-même, je ne pas qui soit des autorités, a fait moi, et aussi autorités. Mais pas sauf que nous des c'est pas précaution avec Non, précaution. Je précaution avec Au contraire, qui précaution avec moi. Mais j'en parle comme ça. l'a préparé pour n'importe pas vous. vous, vous, vous Jésus-Christ avait 18 ans, il pas dit Personne ne pas de compte que je le monde. je même a été à la la Donc, ne pas peur commissaire là-haut. What? Hey. tu hey. sais hey. aussi, oh. il hey, ne faut pas ici avec nous, là et je dois disparaître papa ici euh, Non, non faut disparaître mon bras le fond disparaître elle pas disparaître comme commissaire miscadé on t'a gon paquet d'enfant mon devoir pas ou pas connaître quoi faut femmes vont disparaître faut me font retirer tête pour nous pas jamoi nou pa tout et puis pour me tourner et puis pour me laguer dès qu'il donc près en derrière voler nous pas n'arasse et ici on fait avant mal mettre pozo pozo OK commissaire le secret je suis un peu de peu un peu un un à un c'est un peu un peu un peu un peu un un peu un peu un peu un un peu un peu un faut très peu un peu un peu un peu un peu un peu un peu un un peu un il un peu un un peu un peu un un peu un c'est pour, il est est pour il il. Il y a des C'est pour des investir. je nous avons a position, là. Nous pas pas Je pas pas pas pas pas pas je suis bien habillé, mangez boué, boué baga sauti. Bon, donc c'est pas. Bandi c'est balé, qui a pied dans yon coin. Bandi c'est yon cabane, qui a bien son sorti. Bandi c'est yon rideau, qui pente dans yon pot. Bandi, eh bien, ou pas qu'arriver sous comme ça, mes Ah, yo se cabane, yo se balé, yo se rideau. Wow, joli petit slogan, commissaire Muscadet. C'est fait, pas. Ouais, on n'a que dégoûté ce Non, non, non. On met ça chalon à se Non, Non, dis-moi, je suis là, je pas vrai. je suis faire je suis là, je suis là, je suis c'est je suis là, je suis là, je là, je suis fait là, Commissaire c'est est-ce que vous avez message pour toute le diaspora avec peu de monde qui t'a aimé ou qui la juridiction et pour ta ville, mettons la paix dans la juridiction pour tout pour le monde? Puis, te là, qu faire Et... qu'est-ce je veux dire, c'est qu'un années pour barrer les de ces là C'est qu'un années pour empêcher les négos de prendre les C'est qu'un années pour empêcher les pour de partir dans la Russie. Donc, pour le président, quand même, sont qui gagnent les liens, il faut bien les qui voit bon, là-dedans. Moi-même, je suis commissaire gouvernement pour demander une autorité pour voir une bonne place. Non, je si appel à vous? Bon, si vous faites appel à vous, je suis le commissaire gouvernement. Et le commissaire gouvernement, c'est même là où vous Parce que n'y pas vous, c'est vous pas commissaire gouvernement, le ministre de choisi à n'importe quel moment. dit la pris C'est évident. Vous Quelque chose que vous avez vu, nous sommes les de la fonctionnalité. Vous avez fait dire peu de temps et Et je vous disais, je je vous disais, vous je tout vous disais, je vous disais, je moi qui je vous disais, je vous qui m'a vous je vous vous je vous disais, je vous disais, je vous je vous Qui je avec moi. je vous je vous disais, je je je ils vont tous six mois avec moi. Mais dommage, Président, ne n'ai pas de me dire que je suis Mais quand même, je suis de sous terre. un peu de Je suis un peu avec Je suis de peu Je suis un peu dévoué. Je suis un peu dévoué. Je Tant que sik, tant que farine, tant que gazoline. sous pa c'est, pas que c'est, tant que c'est, Ma vie bon tant que papa tant ya, bon tafia. bon qu'est-ce que bon mon que bon parce que se ya? que hey, date tant que c'est, tant que c'est, tant que c'est, c'est, tant bien c'est, à chaque eh bien, jeudi Saint, samedi de l'obé, vendredi c'est dimanche, pas pour arriver, dans l'église, ça toujours chantons celle gens. Mais ça, c'est un peu de temps. il Christ, Jésus-Christ. La, qui Aïe, <laughs> mm. à la pour la été. En tout cas, comme Muscade, merci pour ce créa. Donc, vous avez fait mon Je ne pas de pour pièce pas le a fait Pour Je ne pas qu'on a fait Je ne pas fait Je ne sais la vie cachée de foucault, tu comprends on peut pas ici. Je pas je comme te annonce ou geyon groupe citoyen. Nan kwa de bouke ou même yon di ou yo banan si filé manchette yo. Puisque, ministre <gélis>, justice la dit territoire perdi, a pas d'accord perdu Yon filé manchette yo. Puis yon correspond à gang. Frère, bien-aimé. Mou invite yo suivre vidéo ça. A l'aise. An filé manchette yo. File mon yo. File mon yo juste dans le cas. Jean-Baï la, ministre n'a pas dit territoire perdu et puis nous même n'a pas vivre pour n'accepter verdit. Eh bien dans la vie toujours gon choix. Soit on d'accord vivre, soit on d'accord mourir. Ma Borisite j'en toujours Préféré, préféré ou à l'aise dans l'enfer ou lieu pour esclave dans paradis. Toujours penser ensemble avec si j'ai ça. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans Haïti, la République, d'accord, qu'un seul volet au capreté. Les dirigeants finissent bien voler dans le pays d'Haïti, ils seraient l'argent aux États-Unis, Canada, et puis ils commencent à sanctionner. Mais comment? Eh bien, ça finit pour eux, peuple haïtien. Vous mettez vous mettez avancer, avancer, avancer. ça prend là, ouais c'est comme ça yo fin là yo gagnez yo gagnez le nage bien passé quand vous avez boop yo tout le fini yo saisissez mais hey wow wow oh mon dieu ou est ce que c'est là et qu'on s'ablant grille ou eh, ah, hey, à la traque la avec Haïti. Oui, nan pays ici là. Fr maxem k bienvenue dans Haïti si pays spécial. Euh, Fak faut quand ou, koral l'église là Kap fon chanter. Yo voye gros message pou nou. Vous connaissez, ces semaines, pack paquet gros message yo voye pour nous. Mon tripotaille s'il vous plaît. <laughs> Désolé si je dois courir dans le jardin, ça va garder, rigole. Amen. Dame nous chantons au chant pour la gloire de Dieu ce groupe dame. Les dames ça aux frères sont bien aimés. Yo grande antenne comme ça dans tête yo. Yo connaît tout ce qui passe dans l'église là. Eh c'est plus gros caméra de surveillance dans l'église là. Groupe ça. Nettoyé gorge nous. On va chanter ensemble. Alléluia. suis en train de eh, Assad Volsi Sénateur, yuri la tortue Lambert, Eh, premier ministre Ariel Henry, mais ça c'est pour toi André Michel, où es tu hein? Alléluia Mettez pou yo koche ou pase Alléluia ilache Alléluia six ban menti Alléluia Noublie mes petites moun trop nous fait crain dans pays à trop Ma bénie, ma bénie. Oh oui. Ah oui, député Garibodo, te dit une pas cité non. Oh oui, oh oui. Jésus a vini Jésus potaille la jute Sispandai Alléluia Jésus alléluia Mais ça me fait rétro retour de la C'est trop groupe groupes en païsien message Groupe d'âmes n'importe le Qui te mm. Amen mm. Le tri vrai Jésus mm -hmm. a by Mati. Jesus a by Alléluia. bien, bien. pas Jésus a venir 6 pan bay Alléluia Oh oui oh oui 6 pan bay marti Mhm mm Alléluia. Jésus a fini Sis bon Avec jalousie. Amen. Alléluia. soit l'éternel. Frère, ça bien et même Satinamuel. Bénis. Pour je c'est Seigneur donc C'est selon Titaf. manqué. Okay? Ou dit za Jida, Biga Boumonti Komp. Je dis, c'est seulement Jida qui t'en frère, En tout cas, j'en toujours eu de dire, Haïti Diktature, l'appel des anti-Haïti démocratie, la République des Koke, sel voleyo kaprete, qui vivra, verra, qui mourra, kakara merci parce qu'on t'a suivi avec attention. Merci pour fidélité ou à passer sous. Mouais, pralé, m'a ou pas pas parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger ou la vie à la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas, moi, c'est Foucault. Rendez-vous c'est demain si Dieu veut. 7h pour une autre édition spéciale. Bisous, bisous, one love.